Alors j'ai fait le CLI il y a une dizaine d'années, euh, je suis une ancienne élève de l'ESDES, promo 2010 et euh, il y a quelques années, 2-3 ans, euh, j'ai euh, euh, entamé une reconversion et j'ai créé une entreprise qui s'appelle Akanema euh, qui travaille dans la valorisation des compétences et euh, qui essaye d'intégrer les expériences extra-professionnelles dans euh, le processus de gestion des compétences des entreprises. Selon ma formation à l'UCLI, j'ai été très investie dans plein d'activités extra, extra J'ai pris beaucoup de responsabilités dans les associations de l'ESDES, euh, donc c'était l'association Oxygène, on accompagnait des enfants qui étaient défavorisés. Euh, pour moi c'était aussi l'occasion, en parallèle de mes études et du développement de mes compétences, de développer un petit peu euh, bah, justement euh, ma personnalité, le côté humain, de euh, comprendre un peu ce que je voulais euh, prendre comme place dans le monde. Dans mon association Oxygène, on organisait chaque année un événement qui s'appelait Mille enfants, mille Noël euh, L'objectif, c'était de faire une après-midi de Noël pour des enfants qui n'avaient pas la possibilité de fêter Noël. Et, et en fait, le, le jour J, j'ai un petit garçon qui est venu vers moi et qui m'a dit Madame, euh, le Père Noël, il n'existe pas. Euh, de toute façon, je ne sais pas pourquoi on fait ça. Euh, et, tout ça. et on lui disait bah, Écoute, attends de voir, tu verras. Et euh, à la fin du spectacle, on avait fait venir ce Père Noël. Je retrouve ce petit garçon. Ce petit garçon me regarde et me dit Mais madame, mais ma maman, elle m'a raconté n'importe quoi. Elle m'a dit que le Père Noël n'existait pas, mais je viens de le voir. Vous m'avez dit qu'il allait arriver. Effectivement, il était là. C'est fou quand même et il avait des petites étoiles dans les yeux. Moi aujourd'hui, quand, quand je fais mon travail, finalement je mets en œuvre cet esprit que j'ai découvert à Lucly en arrivant et que finalement, c'est rigolo, j'avais déjà un petit peu connu à l'époque quand je faisais du, du scoutisme. Euh, en fait, l'UCLI, c'était ce côté humain, c'était la confiance en soi, en les autres et, et le fait d'essayer d'avancer ensemble pour moi. Et finalement aujourd'hui, bah, c'est ce qui me permet de compter sur l'UCLI pour développer mon activité. C'est ce qui me permet euh, d'avoir un petit peu confiance. Euh, en trois mots pour moi, l'UCLI, euh, l'humain, forcément, euh, la confiance, je dirais, et euh, des projets. Euh, je pense que... On n'est pas conscient quand on est étudiant qu'on intègre tout ça euh, très profondément à l'intérieur de soi. Mais en fait, quand on, quand on sort de l'école, on est nourri de toutes ces choses qu on, qu on, qui ne sont pas très tangibles et qui sont euh, au-delà du diplôme et des compétences qu'on développe. Et euh, je pense qu'il euh, faut vraiment euh, compter dessus et s'appuyer dessus pour pouvoir, euh, bah, quelque part, prendre sa place dans le monde en sortant de l'école. Pour moi, ce qui différencie Lucli aujourd'hui, mais c'est ce qui la différenciait déjà à l'époque où euh, j'ai choisi l'ESDES, c'est euh, la façon de considérer les personnes pour ce qu'ils sont. Euh, moi, personnellement, dans mon parcours, j'avais une terminale compliquée et j'avais vraiment souffert en fait, d'un manque de considération de qui j'étais, euh, dans une optique de forcément booster la performance, et en, en arrivant à Lucli, je me suis sentie accueillie, reconnue pour ce que j'étais, et, euh, et ce n'est pas quelque chose que j'ai retrouvé dans d'autres écoles. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai finalement choisi de rentrer à l'UCLI, alors que j'avais l'opportunité de rentrer dans d'autres écoles à l'époque.